C'est Mais... inquiétant quand même. Euh, il y, y a une profession de foi dans ce que vous venez de dire. Là. Mm -hmm. On investit pour le futur, on emprunte, on emprunte plus avant la pandémie. Euh, notre déficit était de 765 oui. milliards. On est rendu à plus de 1000 milliards. Je, je comprends. Et, vous comprenez et, on est, on es est nerveux. En... Et ce que tu es en train de prêcher, c'est l'austérité, M. Gilles. Non, non, non, non, non, non. Tu es en train de dire que non, non, il ne faut pas aider les familles qui en ont besoin Ça parce dis... qu'on est mieux de garder l'argent dans un gros pot pour pouvoir réagir à un moment donné.